Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais te dévoiler 5 choses à savoir absolument sur les crypto-monnaies, bitcoin, ethereum, etc. Même si tu es professionnel, pour avoir d'investir quelques euros pour en savoir de dollars, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Le marché des crypto-monnaies a explosé au cours des deux dernières années. Ceci a fait croire à des personnes, de nombreuses personnes dans le monde. Euh, Qu'il faut exercer dans les crypto-monnaies sans moins une conséquence. Et bien, dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 choses qui te permettront, juste à la fin de cette vidéo, d'être mieux où tu es en fin d'atteinte. Et c'est même l'objectif de cette vidéo. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche de pour être parmi les premiers à bénéficier des contenus comme celle-ci. Et moi, c'est Ben Bakalbon. Si tu me découvres pour la première fois. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneurs web, d'investissement, des conseils, des stratégies et surtout de ton mindset pour réussir dans les affaires. Reste surtout jusqu'à la fin parce que je te réserve une surprise. Je dis bien, une surprise, une surprise en bonus qui te permettra encore plus davantage. Alors, pour commencer, une crypto-monnaie est une monnaie émise, par, émise de pair, en paire sans une nécessité de banque centrale. Utilisable au moins d'un réseau informatique des Je t'invite à aller regarder les précédentes vidéos. Les précédentes vidéos, vraiment. Euh, si tu tombes sur la première fois sur cette vidéo, n'oublie pas d'activer la consultation et bas dans la barre de description, récupère un gratuit sur les 10 bonnes raisons d'entreprendre sur Internet depuis l'Afrique. Sans plus tarder, la première des choses à savoir, c'est investir dans les crypto-monnaies, c'est risqué. Oui! Mais tu me diras pourquoi je, je, je, je dis qu'il faut investir dans les crypto-monnaies. Crypto oui, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à comprendre le marché. Le risque existe partout. Lorsqu'on mange même, on parle dans nos différentes activités au quotidien, etc. Deuxième chose choses à savoir, avant d'investir sur les crypto-monnaies, c'est renseigner sur la sécurité. Ce facteur est pour moi très utile et surtout si vous êtes débutant parce que... Quand on veut investir dans les crypto monnaies, notre banque, à l'exemple des banques euh, dans le monde, comme UBA, euh, EcoBank, UBEA, EcoBank, euh, etc., etc. C'est notre portefeuille Bitcoin peut-être Coinbase, Blockchain, Paxful. Si vous résidez en Afrique, je vous recommande vivement parce qu'il y a tout, 300 moyens de paiement à l'intérieur et euh, vous pouvez vendre, retirer et vendre à l'intérieur etc., etc je vous invite à aller dans la barre de description, vous allez trouver un lien pour votre inscription troisième, troisième chose à savoir, il faut, il faut investir de l'argent que tu peux être prêt à perdre, oui il ne faut pas investir de l'argent euh, qui te permettra de manger, de te loger euh, de vivre, bref n'utilise pas ces gens de moins il faut investir de l'argent que tu es prêt à perdre et c'est là que dépend de toi ça peut être 100 200 euros 500 000 dollars, mais n'utilise surtout pas de l'argent qui te permettra de vivre parce que euh, moi j'ai eu euh, j'ai été vraiment victime de ce genre d'investissement à l'aveugle et ça m'a vraiment éduqué et j'ai appris énormément de leçons. Alors à toi maintenant, n'investis pas de l'argent qui te permettra de vivre décemment. Quatrième chose à savoir, utiliser les bons outils, choisis une plateforme d'échange. Euh, L'ancien été. La plateforme avec ses frais, ses frais sont élevés, moins ou encore euh, la, les, les transactions se passent bien parce que, avec l'arrivée des crypto-monnaies, beaucoup plus d'entreprises ou encore des arnaqueurs de procédure, ils créent des plateformes euh, vite fait pour romper la vigilance de ceux qui n'ont pas des connaissances qui peuvent être trois par exemple tu as déjà entendu parler de crypto-monnaie, crypto-monnaie, mais tu sais pas véritablement ce que c'est juste de tomber dans cette piège et c'est l'objectif de cette vidéo pour t'éduquer et être mieux où tu où tu es à la fin de cette vidéo et distinguer la risques Cinquième et dernière chose à savoir sur les crypto-monnaies c'est dans les crypto-monnaies qui ont de l'avenir. Oui, on compte à nos jours de plus de 6000 crypto-monnaies sur le marché. Du coup, parmi ces crypto-monnaies, nombreuses n'ont pas d'avenir. Pourquoi Parce qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont été créés pour le lever des fonds de 2017. Je ne veux pas vraiment rentrer dans les détails, te compliqué. Et ces crypto-monnaies ont été créées juste comme ça pour trouver des financements. Et certains crypto-monnaies, si vous voulez mon avis, n'ont pas vraiment de pas vraiment de l'avenir, c'est pas pour vous de ou dire une telle crypto-monnaie n'est pas bonne. Non, certains crypto-monnaies n'ont pas de l'avenir. Il faut investir de l'argent sur des crypto-monnaies qui ont de l'avenir. Les crypto-monnaies, c'est d'ici 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, vous aurez des retours sur investissement qui vous qui rempliront votre compte Et en bonus, parce que tu l'as mérité, tu es resté jusqu'à la fin. Surtout, forme-toi, c'est extrêmement important forme toi c'est extrêmement important sans la formation tu risques de te faire arnaquer de faire vraiment voler de l'argent faire des centaines de milliers de dollars j'ai vu beaucoup de personnes perdre de l'argent euh, sans se faire former et si tu veux une formation d'ailleurs te bientôt ma formation sur les crypto-monnaies va roîtier et tu es déjà euh, euh, es au courant donc après toi bientôt tu auras une formation sur les crypto-monnaies qui te permettra de te dire Vraiment et, et il reste à, à passer à l'action et tu verras les résultats tomber. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche notification pour les prochaines vidéos. À ta main, je vous dis à très bientôt.